Pour toi, je te hais et je sais que tu le sais Je, je hais le taf, l'exploitation, le salariat Aïe les bourges, c'est comme les sirènes dans le check, Vous êtes peu mais on entend que vous Je vois des refraux qui vous guettent grave en vieux perso Ça me rend fou en vous S'ayant cautionné, franchement, qu'est-ce qu'on a gagné Walou pas de taf, pas de terre, pas de voix Ça devient même dur d'être soigné Nous en ainsi croit, on à la tâche la Chez nos Life, comme un planning de chez Mac. Heure de queue pour l'emploi, toujours pas de frites dans l'estomac Arnaque, c'est quoi ce monde de bâton C'est contre la con Je veux pas au pli patron de vos salaires en carton. Pardon, qu'on me dise de prendre les maigres pour rival. Cherchez ma dignité dans votre délire colonial. Jamais, pas d'élation, la négation. Seule réaction devant l'interrogation et les allégations de l'Afrique et une faction, Jamais de négociation, question d'application. Nous et les bacs, c'est comme le solide et la queue. Ce, ce, tout le monde déteste la police, mais. Gère nos territoire pour haïr la fête nationale. J'ai pas attendu les Nisois. Un 871 comme référence Telle Louise Michel sur Boulevard roche choix Souveraineté de la France. Ballet que je si tu te sens proche de choix. Quelle législation peut donner la liberté Et quelle constitution aura la nature préservée Seules relations directes façonnent les sociétés. Toutes leurs institutions, faut que nous déposséder. Oui, revendiquer des droits ou les prendre. A-t-on besoin d'un décret sur l'amour pour s'éprendre Bosser pour payer le loyer. Pourtant, la terre est si grande. Dictature délovée. Quand est-ce qu'on va se défendre Non, mais je leur donnerai ma voix sans concession pas question de suivre leur direction rien à pas de toutes leurs sales obsessions et récupérat ben jamais leur destruction telle est la mission sans concession pas question de suivre leur direction rien à pas de toutes leurs sales obsessions et récupérer